Bah, je ouais, j'ai l'arrivée en guerre, là. Voilà. Alors, tu du relais euh, Donc c'est une gare de triage, donc là on est revenu dans les Ardennes françaises, donc elle est assez connue. Euh, voilà, donc on va essayer de voir ce qu'on peut trouver, parce que c'est quand même très vaste. Euh, voilà, je peux en dire plus, euh... j'en sais pas plus. Allez, parti Allez Bah donc là on, a, on vient de quitter le, le petit bâtiment qu'on a trouvé en rentrant, euh, on va essayer de voir, apparemment il y a du gros bâtiment là-bas, donc tout le long du chemin il y aura des, des wagons je pense, voilà, allez on continue la dernière partie des bâtiments qu'on va essayer de, de faire. Voilà, donc elles sont derrière moi. Là, il y a encore deux gros wagons. Tout se ressemble. Hein. de la fin ouais bon s'y attendait hein. donc euh, la plupart des bâtiments sont remplis de vide il euh, y a deux trois wagons sur, sur les rails donc comme derrière moi euh, voilà donc il n'y a rien d'autre à rajouter euh, mais bon. après euh, c'était quoi à peu près euh, c'était un dépôt de, de wagons euh, donc il y en a qui sont gardés je pense pour le musée c'était marqué dessus ici il devait réparer euh, la cabine peinture et puis bon il y a les fosses pour aller en dessous des, des wagons euh, voilà, après, euh, j'en dis pas plus, euh, tout simplement. Et euh, la suite euh, au prochain épisode. Allez, salut!